Oui. Ça y est, c'est reparti euh... Tu repars sur un autre livre <rire> Absolument. Et ensuite, on passe donc de, de tout ce travail sur les femmes. Oui. Tu passes à, à quelque chose de complètement différent. Oui, totalement. à partir de, de 2000, c'est ça De quelle année Quand tu as commencé 96. Euh, 96. C'est-à-dire... 95. Dans un restaurant près de la, la, la pastille, Il y avait deux, deux familles qui étaient là, avec euh, une famille euh, asiatique, puis une famille euh, européenne. Et je me disais, je, on pourrait faire un, un, euh, un, un sujet avec des familles euh, partout. Du monde entier. J'ai calculé qu'il fallait faire euh, quatre ans parce que je voulais finir en 2000. Et euh, donc il fallait faire, finir euh, pour faire une grande exposition. On a commencé euh, en Europe, euh, le, en Espagne. Euh, Portugal, en Italie, dans l'Est, etc. Et puis il commençait à être froid et du coup on est parti en Afrique pendant pratiquement un an pour faire tout le tour de l'Afrique. Après ça, on repartit pour l'Amérique. Donc euh, on est parti, euh, je crois, 11 mois en Amérique. La même chose avec l'Asie. Et, euh, et l'Asie et en plus euh, l'Australie. Voilà. Et puis on est revenu de la Chine en avion. Et on a fait venir la, la, la voiture euh, en, en bateau. Et après, tu as fait tout ce travail de sélection. Oui. Voilà. Ah, ouais. Donc, il y a toujours une, une, un texte. Un texte je les ai interviewés tu ah, vois. La, la famille, d'accord, à chaque mmh. fois tu voilà. la interviewé voilà. okay. c'est un travail énorme, énorme. Ben. on peut dire que c'est un, un grand travail humaniste quand même la rencontre des autres ben, oui. c'est ce que je dis je dis toujours enfin je ne le dis pas tout le, tout le, tout le, tout le jour mais euh, je pense que c'est nos politiques euh, devraient faire un voyage que j'ai fait. est ce oh. que tu l'as offert à des hommes politiques ce livre euh, Je répète, je répète, j'ai n'ai pas fait le cadeau. Je n'ai pas fait le cadeau, ils n'avaient qu'à l'acheter. Voilà. Il ne faut, les... faut pas que les, les fleurs, vous cache. Et tu, tu regardes toujours sur la, la, la caméra. Ici, oui. on va voir si on peut le pas trop, trop, trop cacher. Ça se passait comme ça à chaque fois bah, Oui, pas, pas exactement, mais c'est comme ça qu'on commence à mettre les gens. Et puis après, une fois qu'ils sont... Là, il faut que ça soit très vite. C'est voilà. pas des mannequins, tu vois. Ouais. Il n'y a pas uniquement ce livre. Il y a aussi ce livre-là. C'est un livre qui fait le, le tour du monde. Alors, ça, c'est... Le... Ça, c'est le début. C'est les premières photos. Ça. Ah, ça, c'est une page très importante. Très importante. Donc, j'ai écrit à plein, plein, plein de marques. Et c'est les, les gens, les marques, qui m'ont répondu. Il n'y en a pas eu une réponse positive Non, non, non. non, non. Alors, on a toutes les grandes marques hein, de l'époque. Il y a ACFA, Fuji, ouais. France Télécom, Ilford, Kodak, La Poste, Nissan, Swissair. Là, je lis euh, en gros. Quoi. Ouais. Et donc, euh, tous ces gens t'ont répondu très aimablement que ah, oui, ce oui. n'était pas possible. Oui, oui, oui. oui, oui. Voilà. Mais je trouve que c'est une très belle page de, de partenaires. Bah oui. Ah. <rire> voilà. Donc, ça. Ah, voilà, Et voilà. c'est ça. Que, ce qu'il faut emmener. C'est ce qu'il a fallu que tu emportes oui. pour enfin, faire le voyage. Ouais, oui. Enfin, c'était représentatif. Oui, hein. Donc, on a évidemment un, un appareil photo. Voilà. Ah, oui. ah, mais ça, c'est... C'est euh, un euh, carnet de voyage. Hein. Ouais. Hum. Voilà. Et là, c'est en Angleterre, c'est les premiers qu'on a visités. Voilà, tu vois, l'Italie. Oh c'est coloré. Ça, c'est Istanbul. Donc ça ce sont des, des planches pour les expositions. Oui, c'est fait pour exposer. Normalement, à l'intérieur. Et euh, à l'extérieur, c'est celle-là. Ça, c'est les mille fermés. Là donc tu vas faire une expo euh, prochainement, c'est ça Oui, je vais la faire le, le 9, 9 euh, avril à la mairie, là, juste comme on l'a passé. Mais c'est tout petit, hein. ça va être 36 grandes photos. Et, euh, et j'espère à l'intérieur, on peut faire 50 photos. Tu es exposé dans, dans beaucoup de capitales dans le monde oh. euh, C'est incroyable. C'est.. Euh, J'ai pas compté, mais c'était, euh, je ne sais pas, 100, par ah, Moi j'en ai vu euh, une sur internet qui avait été exposée en Allemagne. Je crois que c'était Cologne d'ailleurs. Oui, bah, ça c'est la première. Ah, la première. La première. Qui avait 1000 photos, 1m80. Oui. Et, euh, et ça a duré euh, une semaine ou deux. Euh, L'histoire, ça commence ici. C'est la carte avec laquelle nous avons voyagé. Évidemment, j'aurais aimé que, que ce soit toujours euh, 500 ou 1000, mais ce n'est pas possible. Surtout quand on est dans un, un petit village. On a fait, hier soir, on avait plein de, plein de gens qui sont là et, ils sont étonnés. de sont... Trouver de d'expositions de... comme ça, ici. Ah tiens. Cette famille, en Turkmenistan, c'est la millième photographie... famille. Et en plus, le 16 septembre, moi, je suis né le 15 septembre. Tu vas te mettre à ta là, ta. Là. Là. Non, non, tu peux changer. Ah, vous changez. Assez ou pas Non. Oui, tu peux aussi rester là, mais là, il, non, il va. Un peu plus tu, là. Voilà, voilà ça c'est bien aussi. Oui. Voilà, voilà. Très bien. Parfait. Ok. Oui. Voilà. Oui. Et... Ça c'est peu ça c'est possible Oui voilà oui ah. so, euh, lève-toi, lève-toi et, et tu te mets avec ta, ta soeur ta soeur ta, ta mère <rire> Très bien. Oui. Je voulais que toutes les familles étaient égales. C'est-à-dire, c'était une famille pauvre, c'est une, enfin, une famille riche. C'est une combinaison, si tu veux. C'est ça et le reste. Et magnifique, magnifique, tu vois aussi. C'est-à-dire euh, un arbre comme ça incroyable, le, le, le, le, le, dromadaire, le dromadaire, la le, famille, la famille le, qui, est, euh, qui est le centre de la. Voilà, stratégie. voilà. Donc, c'est-à-dire si j'avais fait enlever le, le, ça, il y aurait de, derrière. Oui. Euh, qui, qui dérange, mmh. tu vois. Là, elle est comme, comme euh, figée, euh, figée ouais. dans, la, dans, la, dans la carte. Euh, tu n'as pas eu des problèmes avec le vent ou... oh, ouais. Il y a des, des sacs de sable, là. Tu le vois Oui. Ouais. Et là, il y a quelqu'un qui le tient, parce que... Ah, oui. Mais alors, il y a aussi un sac. Et, et quelquefois, c'était pas assez. Donc, euh, on avait une installation avec euh, des barres, voilà. J'ai travaillé avec un relais flex, euh, avec un film 6-6, enfin c'est des relais, des relots 12 vues, oui, avec un 50, euh, et puis euh, très près souvent de la famille, parce que si j'étais trop, trop loin, euh, tu n'avais plus le, la relation, tu vois. On avait un fond blanc, et donc la bâche. Elle est blanche, elle était éclairée avec les flashs. Par derrière Par derrière. Les gens qui ne sont pas des modèles, hein, les... ils sont surtout les enfants, euh, donc euh, ils ne restent pas sur place, tu vois. J'ai fait du noirs et blanc, non, blanc euh, surtout en Europe, parce que il n'y avait pas de couleur. Quand on est en Europe, on est toujours euh, c'est en en noir, ben, noir en voilà. Ah, Donc euh, ça n'avait pas de sens. En Afrique, par contre, oui. Ah bah, oui, bah oui, <rire> c'est <c> est cool. <rire> Est-ce est, ouais, hein. ah, ouais. est que tu as eu malheureusement des pertes Non, rien. Rien. Sur oui. toutes les familles, oui, tout oui. a été bon. Oui. Merveilleux. Et c'est quelle occasion C'est pour faire voir un peu l'Europe Oui, c'est intérieur, oui. Alors, mais c'est surtout les, les, les ados. Ah, les ados. Okay. Bah, bah oui. On, a, on donne la, la, la, paro la parole à, la, à, à Voilà. Mais moi, je suis émerveillée et je suis très touchée. Euh, bah, J'aimerais que tout reste aussi beau. Vous je habitez préférée. ici oui, j'ai démarré. Ça reste là une semaine. Alors, vous avez aussi le, le, le, le temps de mettre à l'intérieur. Il faut que je me pose et que je viens vienne voir. D'accord. Euh, voilà. Africa. Après. Après. Rien. Ah ouais. Chaque page est importante. Chaque page a son histoire. Il a construit une, une maison. 9, 9 6. 600 mètres carrés habitables. Mais il avait une famille énorme. Ce oui. Et là aussi, Et le, il y a... le sculpteur, regarde. Ah oui, oui, oui, ça doit être une référence à l'UNESCO, ce livre. Euh... Ouais. Ah, ma voiture hey. Tu l'as vu là-bas Tu l'as ah, oui, la ah, elle est là-bas, la voiture, oui. Je ouais. filmé. Ça, c'est le président. Ah. Alors, celui-là, c'était difficile. Parce que... Difficile. Oui. Tu es parti avec une grande équipe pour faire ce travail Non, toujours une personne. Une personne Un assistant Oui. D'accord. Et ça a, été, euh, ça a été une aventure pour ton assistant extraordinaire. Rares ah. sont les assistants qui vivent ça avec un photographe. Bah, bah oui. Euh, regarde. C'est lui, c'est le, le roi des, des, des gitans, là. Ah. Hein et puis alors on a fait la photo. Hein, et lui, il dit mais il faut aussi ma, ma famille. Je me dis oui mais elle est où Alors, en, en trois minutes, on avait ça. Tout le monde était sorti. Ukraine. Voilà. Ah. Ukraine. Ça, en Europe, on on c'était la, la famille la plus grande. Il y avait 11 enfants. Ils sont marrants ceux-là. Oui. de <rire> Oui, mais il est prêtre. Il, te, peut te, tu peux, il, il peut te marier, tu vois. Avec de la musique d'Elvis. Oui, oui, oui. Alors Je me suis marié, là. Ah, tu t'es marié, là Oui. Ah. Tiens, regarde. Où va mère Certifical. Ah, c'est ton certificat de mariage. Génial. Alors, ça, c'est le Brésil. Regarde. Tiens. Ils sont comme ça, hein. Ah oui, ils vivent comme ça. <rire> Tellement il fait beau. Dans le, mét dans le métro, dans le, dans le bus. <rire> c'est le Tibet, ça, non Oui, c'est des, euh, des, des... Ils sont des... Euh, ils sont d'Argeling, c'est-à-dire en, ben, en Inde, en là C'est en Chine. Ça, c'est la Chine. De toute façon, on est pour euh, retourner en Chine. Et là, c'est retour sur Paris? Oui. D'accord. Retour sur Paris. Et le bébé? Euh... Ah, c'est le bébé qui attendait? Oui. oui. Qui maintenant est un grand garçon? Oui. Qui a quel âge? 16 16 ans. Et là, c'est le retour. Donc, euh, le retour sur Paris, c'est. Ça se passe comment? On a... On a un peu mal au cœur de tout fait Euh. Non, non, je n'ai pas vraiment... Euh, maintenant, je n'irai plus euh, faire un voyage comme ça. Ah. Parce que euh, où, là où j'ai été, euh, il y a plein d'endroits où on ne peut plus lire. Ouais. C'est extraordinaire. Tu ne peux plus y aller. Et moi, je n'ai pas... Enfin, il faut aussi dire que je craignais quand je partais, que, que toute, chaque photo serait la même et ça serait vraiment chiant, mais j'ai jamais eu, pas une fois, j'ai été embêté, c'était extraordinaire, j'ai ai aimé chaque famille.